à tous, euh, c'est l'équipe des urgences d'un des centres hospitaliers d'Île-de-France. De On est là pour vous prévenir que l'heure est grave. Euh, il serait intelligent de respecter vraiment les règles d'hygiène qu'on vous a énoncées, ainsi que de rester chez vous. C'est très très important de rester chez vous. N'allez pas faire vos courses euh, 3 à 4 fois par semaine. Allez-y juste une fois, prévoyez de faire une liste de courses avant d'y aller. Évitez d'aller faire du sport sur les street workouts, euh, tous les extérieurs. Ne sortez pas de chez vous. Quand vous avez des symptômes, si vous ne vous sentez pas trop mal, restez chez vous. Vous êtes tous en train de venir aux urgences et vous êtes tous en train de nous contaminer. Après, vous n'aurez plus du tout de soignants, nous serons dans la merde. Là, euh, beaucoup de patients jeunes, sans antécédent, commencent à se dégrader. Faites très attention, respectez ce que le président vous a dit. Et respectez notre boulot en restant chez vous et en appelant votre médecin ou le 15. Mais ne vous déplacez pas systématiquement. Respectez, c'est très important pour nous. À tous.